Sa connexion neuronale est corrompue. Et Claude, qu'est-ce que le Spartan Team s'est mis dans le crâne exactement Une à Paris. Je n'en avais jamais vu. Pourquoi Pourquoi ici Parce que vous refusez de voir. Vous ne pouvez rien me montrer que je n'ai déjà vu un millier de fois. Sauf la vérité. Allez-y. Regardez. Je leur ai dit... Allez-y de nuit. Par les airs Ça aurait été différent. Vraiment hein Sortez Sortez Sortez <rire> Mais il reste tant de choses à voir. Je sens... La peur, quelle déception. Vous n'étiez pas là Et je ne vous laisserai pas aller plus loin. Oh, le voilà l'esprit des Spartans. Oh. Délectable. Ah savait rien. Je sais que vous êtes un imbécile. Parce que la vérité la voici. Ça se termine toujours exactement de la même façon. La mort... Triomphe pour moi Il a trouvé des souvenirs que je n'ai jamais partagés. Des détails que j'aurais voulu oublier. Dean. Le désert, c'était il y a longtemps. Vous n'auriez rien pu faire pour les sauver. La mort pour vous et le triomphe pour moi. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Que je suis votre ami, mais que la chose dans votre tête, non. Ah oui, voilà la recrue dont je vous ai parlé, le dernier membre de notre escouade. Mmh. Soyez sympa. Ce loup vous a sauvé la vie. Dites à Grina de ne pas s'inquiéter. Ma tête est en parfait état. C'est peut-être ça qui l'inquiète. Vous placez une IA paria dans votre matrice neuronale et tout le monde panique. Bon. Dire merci, c'est pas mon truc. Alors. Tenez. Il tape, mais il ne m'a jamais déçu. Vous savez. Moi aussi j'ai fait mes armes ici, cet endroit est vieux, comme moi. Iratus n'avait que faire de moi. Il voulait savoir où je me rendrais. Entraînez-vous avec ça, et venez me voir. Cet endroit... Il a des souvenirs aussi. Bon sang Venez m'aider. Vous entendez ça Prenez la porte. C'est bon Allons-y. Juste... un peu Les forces de l'ONI ont toujours aimé enterrer leurs petits secrets. Rendez-vous en bas. Lonnie a construit cet endroit au début de la guerre contre les Covenants. Top secret. La section 3, c'est la magie noire. Je suis déjà venu, il y a longtemps. C'est ici que j'ai obtenu ma première armure. Exactement comme celle-ci. Et si je connais cet endroit, alors Iratus aussi Et Klunda a raison. Je devrais passer à autre chose. <rire> Mais il reste encore... Tant de choses à voir. L'histoire tout entière du programme Spartan. Vos faiblesses. Vos échecs. Et maintenant, tout cela appartient... au paria. <rire>